J'ai vraiment pu avoir cette, cette chance là aussi de sentir le pouls de ce système capitaliste qui aujourd'hui nous entoure complètement. La compréhension des enjeux de virtualité, des valorisations effectivement qui sont capables de fluctuer à l'entrechoquement des ordres d'achat et de vente,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 des initiatives positives, partout à travers le monde. Comme nous le disons en anglais, cette notion de se connecter, to connect for good. On a aujourd'hui plus de 700 associations, fondations, ONG du monde entier qui ont rejoint Oriu Nous avons aussi créé la fondation Or You. J'ai eu la chance d'avoir mon chemin et aujourd'hui de pouvoir être pleinement heureux en me mettant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 Dans le système capitaliste aujourd'hui tel qu'il est, tout n'est pas acheté. Ce qui est très important, c'est que le système en lui-même se constitue par des individus, des personnes. Et ces personnes ont des vies, ont des passions, ont des choses qui leur, qui leur est chère. Et au final, pris dans chacune de ces personnes, on s'aperçoit qu'il y a une petite clé de résonance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 Il faut comprendre les rouages et les mécanismes. Et ça, c'est un point important. C'est comme, un, comme une caisse à outils. Si on veut à un moment donné réparer, il faut qu'on ait quand même les outils, ou en tout cas une connexion ou une compréhension des outils qui sont capables d'avoir un impact. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de prendre un petit peu de recul et de comprendre que tout est lié, tout est interconnecté. Internet l'a apporté d'autant plus nous sommes aujourd'hui véritablement dans une capacité à être connectés mondialement, instantanément, les uns aux autres. Avant même de rentrer dans le, dans le domaine financier, donc quand j'avais 18 ans, 20 ans, il y avait cette observation de ce que j'appelle la trajectoire de l'humanité. Et j'ai regardé regardais et je, je, je m'interrogeais et donc je m'interrogeais sur beaucoup de choses, sur la, la politique en général, sur euh, l'économie, sur la géopolitique, sur euh, l'ensemble des interactions euh, et des implications sociétales qui ont découlé. Et puis, le cheminement se fait, et il y a des faits divers, il y a des actions, il y a des, des choses incompréhensibles qui se passent, qui nous interpellent, il y a des rencontres, il y a des départs. Il y a un certain nombre de choses qui font qu'à un moment donné, bien, il y a eu des choses qui sont passées et qui font qu'on est beaucoup plus réceptif. On apprend l'écoute, on comprend son importance, on apprend que la vie est essentielle, que c'est une chance. Voilà. Avec tous ces éléments-là, à un moment donné, voilà, il y a des petits moments qui sont un peu plus importants, peut-être en termes de catalyseur. Moi, j'ai simplement suivi mon fil de vie. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas un moment donné, euh, on se lève le matin et on se dit, tiens, je vais changer de veste. C'est simplement, en fait, on ne change pas de vie, on la, on la vit, tout simplement. Et donc dans le cheminement de vie, eh bien, on s'aperçoit qu'à un moment donné, on est prêt et qu'on est déjà dans autre chose.